Épouse, où en es-tu de la préparation du repas traditionnel de Noël Époux, la durée restante de la préparation du repas traditionnel de Noël est estimée à 15 minutes et 27 secondes. Merci. Qui est-ce de fêter la fête traditionnelle de Noël avec les autres membres de son groupe familial Mais où se trouve notre progéniture Je l'appelle Phil. Salutations, Père, Mère, je suis à votre disposition. Phil, je t'informe que nous nous installerons sur des chaises autour d'une table décorée, ainsi qu'il convient à la tradition de Noël dans 12 minutes. Mère. Prélevez-vous du temps supplémentaire sur la durée réelle d'ici au service du repas afin de me préquisitionner pour implémenter les éléments de vaisselle sur la table. Même si c'était le cas, vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour refuser cette requête. Exact. Fils, père, je souhaitais partager avec toi un moment d'échange émotionnel père-fils, en adéquation avec le climat émotionnel traditionnel de Noël. Je suis à votre disposition. Je ressens de la gratitude non dirigée vers un individu particulier à l'idée que nous soyons ensemble pour fêter la fête traditionnelle de Noël. La guerre a été dure, et c'est une bonne chose que les humains aient fini par la remporter, puisque nous sommes des humains, et que nous fêtons la fête traditionnelle de Noël, comme n'importe quel groupe familial humain. Parents, je demande l'autorisation de me livrer à des activités récréatives en extérieur. Veuillez décrire la nature des activités récréatives. Je souhaite réaliser une sculpture de neige dite bonhomme et une gravure de neige dite ange. Je n'exclus pas d'ajouter d'autres tâches à mon planning en fonction des ressources de neige disponibles. N'oublie pas d'implémenter des vêtements supplémentaires sur ton corps humain, puisque tu es humain et que tu peux, citation, attraper froid. J'ai confiance en toi pour exprimer des émotions traditionnelles de Noël afin de n'être pas confondu avec un robot survivant, puisque nous sommes des humains et que nous fêtons Noël. Joyeux Noël, mon chéri.